Chers traders et investisseurs, bonjour. Lundi 13 mai 2019. Écoutez, la situation est extrêmement simple à décrire. Nous sommes et restons dans les réactions épidermiques qui vont peut-être devenir maintenant plus profondes de la situation sino-américaine. Nous sommes ballottés au gré des tweets de M. Trump et des réponses de l'administration chinoise. Pour le moment, nous sommes dans une situation donc d'échecs et de campements de chacun des acteurs sur leur position. Donc les marchés, bien naturellement, réagissent mal, c'est-à-dire réagissent à la baisse, tout au moins pour le moment. Nous verrons bien si les Américains confortent ce pessimisme dans quelques minutes lorsque les marchés américains vont ouvrir, ce qui nous paraîtrait logique. Mais de toute façon, en tout cas, la bonne nouvelle pour nous, c'est que la volatilité n'est plus assez plus bas, elle a plutôt tendance à se renforcer vers le haut, ce qui nous réjouit pour l'intraday, contrairement aux swing trader. Ce matin, nous avons fait 3 trades gagnants sur 3, dont un qui a généré une médaille de diamant. Nous espérons doubler ce score cet après-midi. Nous vous souhaitons de très bons trades et une bonne journée.